Bonjour à toi chers spectateurs, on sourit pour la photo de François Usan Et ben on va pas se voyer la face sur le papier, c'est typiquement le genre de long métrage euh, pour lesquels je n'ai pas vraiment d'intérêt. Parce que ça sonne comme une comédie extrêmement classique, comme la France semble en faire des milliers, et qui malheureusement la plupart du temps est assez décevant. Donc Je vous avoue que ça ne titillait pas plus que ça de voir le film, même si potentiellement dans ce genre de cas... On n'est jamais à l'abri d'une petite surprise. Le résumé pour faire simple, la famille Hamelin n'est pas en grande forme, surtout depuis que les enfants ont quitté la maison et que Thierry, le père, s'éloigne de sa femme depuis le début de sa retraite. Lorsque celle-ci lui annonce qu'elle veut le quitter, il va tenter le tout pour le tout, avec des vacances un peu spéciales. Eh ben, je crois que l'expression « on n'est jamais à l'abri d'une petite surprise » n'a jamais eu autant de sens. Parce qu'on sourit pour la photo est une comédie extrêmement sympathique, parce qu'elle veut avant tout être crédible dans ce qu'elle cherche à raconter. C'est-à-dire qu'on n'est pas devant l'archétype de la comédie où on va nous balancer... Bon, j'allais dire nous balancer des gros stéréotypes, si, en un sens, même si c'est plus des archétypes que des stéréotypes. Ce qui, heureusement, permet de servir finalement une grosse partie de la narration et ne dessert pas l'ensemble du film. Mais... On va dire que sous cette surface qui peut sembler très stéréotypée et très archétypale, je trouve qu'il y a un côté très à l'américaine en fait dans la manière et dans le geste d'amener finalement les situations et de construire un récit qui non seulement se va, baser, va se baser donc sur des blagues, clairement, mais va chercher aussi à construire une vraie histoire et un parcours de personnage qui va consister en une espèce d'explosion et d'une effusion finalement d'émotions à l'écran. C'est-à-dire que là où le film veut au début nous enfermer dans un espèce d'archétype de famille bien française qui va être euh, bien dans ses bottes, très tranquille, avec euh, voilà la fille qui est parfaite, les parents qui sont sur le point de se séparer, le gamin qui est en train de vouloir créer sa start-up mais qui n'y arrive pas. Tous ces archétypes, finalement, vont être rapidement brisés pour construire quelque chose qui est beaucoup plus à l'américaine où, justement, on va décupler les émotions et faire en sorte qu'en tant que spectateur, on se mette beaucoup à la place de ces personnages parce qu'on ressente ce besoin, finalement, d'exploser à l'écran. Et c'est cette partie-là que j'aime beaucoup dans la composition que fait François Ozan de son film parce que il arrive justement à aller dans un sentier qui devrait être battu et rebattu. Mais le fait qu'il aborde un récit qu'il connaît bien parce que c'est basé sur une partie de sa vie personnelle, et bien c'est ça finalement qui donne lieu à un long métrage qui va bien plus loin que sa surface qui pourrait sembler très cliché, très archétypale et donc très facile en un sens. Les comédies françaises, je ne vous invente rien, on le sait tous, c'est un couteau avec un double tranchant extrêmement violent qui parfois ne laisse pas beaucoup de place à la créativité pour un metteur en scène, aussi bonne l'idée de base à l'origine du projet puisse-t-elle être. Et de nombreux exemples le démontrent très bien malheureusement. François Usant nous offre un premier moment de comédie très attachant, qui même s'il surfe avec beaucoup de facilité et une certaine aisance sur de nombreux clichés et stéréotypes du genre, bah le metteur en scène arrive tout de même avec cela à mettre en forme un récit prenant, une famille dysfonctionnelle juste comme il faut, pour un moment de cinéma attachant et qui ressort comme drôle, chose première étant de ce type de projet. En termes d'écriture, donc comme je l'évoquais avant et comme vous l'avez vu si jamais vous avez regardé l'interview d'hier, François Usant c'est un cinéaste qui a choisi pour base d'écriture de s'inspirer de vraies vacances qu'il a eues avec ses parents. Et je trouve cette idée assez intéressante parce que ça permet tout de suite d'amener une vraie envie de crédibilité à tout son récit. Et cette crédibilité se ressent dans la manière avec laquelle les personnages vont avancer, et surtout dans le regard qu'il va choisir de porter sur ses différents protagonistes. Parce que clairement, en tant que spectateur, devant ce genre de récit, on pourrait facilement imaginer qu'un réalisateur a juste imaginé une situation qui s'est dit « ça fait un bon concept, et puis point barre ». Ce qui est souvent le cas malheureusement de la plupart des comédies où un scénariste se dit « ah oh, cette idée elle est fun et si en film ça rendait bien ». Là ce que je trouve intéressant c'est que le terreau dans lequel il a voulu placer sa base dramatique et donc la base de son récit, c'est un terreau qui permet en tant que spectateur de se dire « Ce genre de vacances c'est quand même très loufoque, mais potentiellement on imaginerait assez rapidement nos parents se dire un jour hey, « Et on a eu ces vacances-là, elles étaient trop bien, et si on refaisait les mêmes ?» Donc cette base-là est très intéressante, et heureusement, c'est pas uniquement par le biais de ça que le récit se tient, parce que rapidement, on pourrait se dire, ce genre d'idée, c'est très limité, et ça tient sur un film d'une heure vingt. Donc un film comme celui-là, qui dure une bonne heure et demie, voire une bonne heure quarante, on peut se dire que ça va pas réussir à tenir. Donc ce que je trouve intéressant, c'est que derrière... Il y a évidemment, ce récit de ses parents qui sont sur le point de se séparer et de ce père qui refuse finalement cette séparation et qui se dit, en retournant dans le passé et en refaisant exactement la même chose, « Peut-être qu'on réussira à reconstruire ce qu'on vivait à ce moment-là. » C'est intéressant parce que, au delà de simplement raconter cette histoire-là, on a aussi ces enfants qui sont victimes finalement malgré eux de ce traquenard et qui vont devoir un peu vivre ça, mais qui eux, par le biais de ça, vont prendre conscience de plusieurs choses qui les enferment un petit peu dans cette vie parisienne dans laquelle ils n'arrivent pas à progresser, que ce soit en termes de vie affective pour la fille ou que ce soit simplement en termes de vie professionnelle pour le garçon. Et je trouve que dans l'ensemble, du coup, ça donne une vraie perspective à ce récit qui ne se limite pas uniquement à un film à sketch ou un film avec un concept. Et du coup, c'est cette partie-là que j'aime bien dans l'écriture, qui certes, est encore une fois convenue, je ne vais pas vous inventer le fait que ça soit une manière de renouveler le genre et d'apporter de la nouveauté à celui ci mais je trouve que cette base-là permet de faire tenir le scénario sur la longueur. Usant part donc d'une crédibilité vécue par sa personne, permettant ainsi à son écriture de sonner comme crédible dès le moment où l'on met cela en perspective par rapport aux nombreux événements qui se mettent en place et à la structure qu'il donne à son comique, n'étant pas simplement au service du spectateur. En amenant cela, le scénariste construit un film qui contient de vrais petits moments de bravoure et de création dramatique et comique, qui amène peut-être un petit côté un peu trop larmoyant au tout, qui par moments sonne comme un poil lourd dingue, mais il faut bien avouer malgré tout que l'ensemble se tient, qu'il amuse, qu'il sait être fun, sans être excessif dans sa forme. En termes de mise en scène, eh ben déjà je tiens à préciser un truc tout de suite. Ça se voit que François Usan, bien au-delà de ce qu'il disait dans l'interview, s'est servi de l'image pour faire quelque chose. Parce qu'on va pas se voir la face beaucoup trop de comédies françaises aujourd'hui ne sont pas belles. Ne sont pas belles parce que il n'y a pas des auteurs qui ont envie de faire quelque chose de concret à l'écran. Leur objectif, c'est de mettre en perspective des gags. Donc la composition de leur cadre est souvent limitée à « il faut que ça soit efficace, il faut que ça soit synthétique, il faut qu'on arrive à comprendre rapidement la situation pour faire en sorte que le rire arrive le plus rapidement possible. » Qu'on va pas se voyer la face, ça fait qu'il y a beaucoup de comédies qui, clairement, sont pas belles. Mais ici, au-delà de la forme et du décor dans lequel il construit son long métrage, François Husan arrive à développer une scénographie qui, je trouve, a un vrai impact sur le spectateur. Et au-delà de cet impact, du coup, arrive à réellement ressortir comme belle. Et je trouve qu'il y a des plans qui sont vraiment plutôt bien foutus. Certes, il y a aussi des plans qui sont supposés mettre en avant surtout le comique de situation, la forme avec laquelle tout va évoluer et du coup, il va y avoir cet enchevêtrement de petits éléments qui vont faire qu'à la fin, il y a le rire. Mais... Il a envie d'être émotif aussi. Donc s'il se limitait uniquement à mettre en avant ses gags, l'émotion ne germerait pas derrière. Or du coup, il prend le temps de mettre aussi des instants où la caméra va prendre son temps, va mettre en place des éléments, va construire un graphisme qui va réellement impacter le spectateur. Et c'est là qu'on se rend compte que, avec ce genre de réalisateur qui prend possession d'une comédie et se dit « Ok, je pars d'une base où clairement on va me cataloguer, et me mettre dans une case et me dire « C'est nul ». C'est une comédie française, ça va pas être intéressant. Et il se dit et si j'avais un bon directeur de la photo, et si j'avais un bon chef hop, et si j'avais un bon gars à la lumière, et si ces gars-là faisaient en sorte que l'image parle un peu plus que simplement vouloir faire rire le spectateur. Bah, si on en avait plus comme ça, ça serait bien. François Usant propose une comédie qui, comme évoqué avant, se tient visuellement. Ce qui est très surprenant dans sa catégorie vu le nombre parfois impressionnant de ses aînés qui ont la fâcheuse tendance à ne pas chercher à exploiter plus que cela le graphisme de leurs objets justement esthétiques. Sans forcément appuyer trop la forme carte postale de son métrage, le metteur en scène français parvient à construire un rythme, une ambiance, une énergie qui se ressent dans l'image d'un film qui ne va pas révolutionner le genre, mais qui dans sa catégorie, parfois très formatée, sonne tout de même comme un petit objet de cinéma satisfaisant et entraînant. En termes de casting, celui-ci fonctionne bien. Que ce soit Pascal Arbillot, que ce soit Pablo Poli, que ce soit Agnès Surstel, que ce soit même Ludovic. Et honnêtement, sur le papier, j'étais en train de me dire qu'est-ce que Ludovic fait là Parce que les rares fois où j'ai vu Ludovic face à une caméra, j'ai trouvé que c'était bizarre ou perché ou étrange. Là ici, je le trouve vraiment bon. Ludovic a été une belle surprise. Agnès Urstel est vraiment excellente tout comme Pablo Poli. Mais Pablo Poli c'est un acteur que je trouve immense et qui malheureusement n'a pas assez souvent l'opportunité de le montrer. parce Arbillaud est également une très grande actrice. Faut aussi citer, mine de rien, la quasi-totalité du casting d'origine grecque qui s'en sort vraiment bien et qui arrive à donner lieu à quelques petites scènes qui sont vraiment amusantes et vraiment drôles. Et bien évidemment, il y a un acteur qui porte ce film qui, je trouve, est extrêmement attachant, extrêmement juste et arrive à joué avec une sensibilité que je m'attendais pas forcément à voir. Jacques Gamblin est un acteur qui dégage quelque chose de très attachant, et de très sincère, et de très sensible, qui se ressent ici extrêmement bien, et qui donne lieu à une prestation très émouvante, très entraînante, tout en sobriété. Au bout du compte, on sourit pour la photo, et une bonne surprise parce que je m'attendais encore une fois à une comédie française extrêmement galvaudée et clichée, et même s'il y a un petit peu de ça, je trouve derrière qu'on a un réalisateur qui y croit à son film qui a envie de le porter, qui a envie de l'emmener le plus loin possible et qui du coup donne lieu à un instant de cinéma où en tant que spectateur, bah, on se laisse avec plaisir embarquer là-dedans. Et personnellement, moi c'est surtout ça que j'ai envie de retenir. C'est un film qui est sympathique, c'est un film qui est touchant, c'est un film qui est drôle, c'est un film qui est entraînant. Certes, c'est un film porté par des archétypes et des stéréotypes qui sont vus et revus dans le genre, mais pour une comédie française, bah, je trouve clairement qu'On sourit pour la photo de François Huzan et est un film que je vous conseille de voir et je pense que vous pourriez passer un vraiment bon moment devant. Parce que je m'attendais vraiment pas à bien aimer ce film. A plus